sur le plan européen comme sur le plan mondial, les structures politiques traditionnelles n'ont pas voulu se réformer pour être euh, aussi efficaces qu'elles l'étaient à l'échelle nationale sur le plan européen et mondial. Autrement dit, cette démission du politique, au nom du respect de la souveraineté nationale, euh, a laissé libre cours à des formes de gouvernance économique, financière, etc., ces gouvernances-là se sont manifestées non plus nécessairement euh, au nom de l'intérêt général, mais au nom de leurs propres intérêts. Donc si aujourd'hui il y a euh, un monde qui est dirigé par les forces économiques euh, ce qui veut dire les grandes compagnies multinationales, etc., etc., ce n'est pas de leur faute à elles, c'est celle des politiques. Parce que j'ai eu souvent des discussions avec des présidents de grandes compagnies multinationales et ils répondaient « les politiques n'ont pas fait leur métier, nous ne sommes pas là pour faire des lois, nous ne sommes pas là pour faire des règles contraignantes que nous respecterions ». Et après, si nous ne les respections pas, nous serions, s'il y avait des institutions pour cela, nous serions châtiés, Comme on l'est, quand vous prenez les États-Unis, les États-Unis, les institutions politiques ne, ne s'amusent pas. Il quand, quand, y a, y a, y a, y a des, des présidents de multinationales qui sont en prison aux États-Unis. Bon, donc, si vous voulez, le, le, quel est le rôle d'une grand, grande affaire internationale C'est de satisfaire ses investisseurs de satisfaire ses clients de satisfaire son personnel et de respecter la loi dans la mesure où la loi existe or une loi n'existe que dans la mesure où il y a des institutions pour la produire et elle ne est respectée que dans la mesure où elles ont une légitimité ça on n'a pas l'échelle internationale on a des, des, on a des accords internationaux entre les états mais on n'a pas, pas des lois on a des accords internationaux qu'il faut respecter. Mais les, les, les, les institutions qui produisent ces règles n'ont pas une légitimité telle que les États membres ou les grandes compagnies les respectent parce qu'il n'y a pas d'institution véritablement chargée de les faire respecter et de sanctionner si elles ne le sont pas. Donc, si vous voulez, on, on attaque, on attaque la, les gouvernances économiques financières, on a raison, mais ce n'est pas elles qui sont responsables, ce sont les autorités politiques euh, nationales qui ne se sont pas organisées suffisamment pour mettre en commun les éléments de la souveraineté qu'elles contrôlent à l'échelle nationale, transférés à l'échelle internationale européenne.